Bon c'est bon on arrête les conneries Wesh <rire> ouais, bien quoi J'ai voulu rigoler un petit peu J'ai voulu rigoler un petit peu C'est bon c'est bon aussi <rire> depuis, depuis hier soir Oh si vous avez mes mentions Twitter les gars Depuis hier soir c'est une dinguerie frère C'est une dinguerie réellement je Bon vous avez devant vous un gros bouffon C'est moi Le titre du stream s'intitule ainsi Je suis un bouffon Je fais l'actualité je suis tendance Je suis en tendance les amis C'est facile à faire En réalité moi si vous voulez des conseils Pour être en tendance et tout je peux vous le dire, voilà, ça m'arrive quand même assez souvent. Non, ça va, je rigole, je rigole. Vous allez bien, les gars, déjà? On va arrêter à pas commencer directement à Est-ce que vous allez bien, les frères? Après, on va parler de ça, si vous voulez, mais. Enfin, écoutez, moi, ça va, hein. Wow! 5 subs offerts. Putain, mais on va, on va, on va critiquer, on va critiquer plus souvent des albums, hein Vous me dites, hein, c'est quoi le prochain? Y'en a dit, c'est quoi la prochaine grosse sortie? Vous me dites, moi, s'il faut... Il faut insulter un petit peu. <rire> S'il faut se faire traiter de bouffon pour faire du buzz, moi je le ferai souvent. Non, en vrai, je rigole, je rigole. Moi, je pense que vous me connaissez, le buzz, je m'en bats les couilles. Alors, qu'est-ce qui s'est passé hier <rire> Bon, euh, en vrai, Orvan, qu'est-ce qui s'est passé hier J'ai fait le gamin. J'ai fait le gamin. <rire> Franchement, j'ai fait le gamin. Depuis hier, vraiment, je me tape déjà qui disent Mais t'es qui, toi ah, Gros lard, gros porc, on va t'attraper. On n'a pas demandé la vie d'un gros sac. Et de toute façon, t'étais pas connu, t'es certifié grâce à elle. Hein, hein, c'est ça Tu veux du buzz, tu veux ton... Viens le prendre! <rire> Les mecs sont chauds quand même, tu vois ce que je veux dire? <rire> Donc, oui, euh, moi, qu'est-ce qui s'est passé? Il n'y euh, a, a pas 150 euh, trucs à dire ou, ou, ou de choses à expliquer. J'étais en soirée avec des potes, on rigolait bien, on parlait de tout. Et là, je vais sur Twitter et je vois que ça parle de l'album de Weshden. Et moi, comme j'avais fait avec Calf, parce que j'avais fait exactement pareil, ceux qui suivent mes streams le savent, j'ai mis un petit tweet pour rigoler. Pas très difficile à juger, l'album de Weshden, c'est poubelle. J'ai pas écouté une seconde de cet album, mais je l'avais mis pour rigoler, tu vois. Et pour être parfaitement honnête, c'est le genre de tweet que je mets un peu la nuit pour trigger les gens, pour rigoler. Et après, je supprime avant de dormir, tu vois, au calme, ça reste même pas une heure, tu vois. Et là, elle m'a répondu. Et là, ça a changé. Et là, la vie, elle a changé, tu vois ce que je veux dire. Vu qu'elle m'a répondu, c'était un petit peu. Ça a pris une autre ampleur, quoi, tu vois. Tous mes potes, tous les gens étaient en feu, etc. Et moi, franchement, j'étais mort de rire. Pour être, pour être honnête, j'étais mort de rire. Maintenant, je tiens quand même à rétablir un truc, hein. Je recherche pas le buzz, je m'en bats les couilles. Ce truc-là m'a ramené 2000 abonnés, mais franchement, c'est ridicule. Il y a des gens qui m'ont découvert. Grâce à ça, euh, barrez-vous, hein. franchement je m'en bats les couilles de vous hein. Je fais pas ça Eh hey, moi je vanne, c'est tout Je voulais rigoler euh, De son point de vue elle c'est normal frère Elle me connaît pas Elle voit quelqu'un qui publiquement dit que son album c'est la poubelle Il y en a ils ont essayé de me défendre Ouais il a le droit de critiquer machin J'ai pas critiqué J'ai dit c'est poubelle Frère si moi j'avais sorti un projet Je vois un Pecno qui dit euh, poubelle moi aussi t'sais, ça me ça mettrait un peu les F tu vois Je peux comprendre Donc pour elle comme tweet de bouffon <rire> M'en bats les couilles Je <rire> hey, oh, suis pas amine Hugo hein. J'ai pas fait première écoute avec euh, une analyse pointue J'ai littéralement dit poubelle tu vois ce que je veux dire Donc perso, je mon but, c'était d'attraper quelques gens pour un peu les triggers, rigoler, supprimer le tweet. Ça a attrapé bah, l'auteur de l'album qui m'a répondu. Puis voilà, on en reste là. Et après, j'ai vanné un petit peu. J'ai fait genre, j'allais faire un poster du tweet en question où elle me répond. Euh, j'ai pas acheté de poster, euh, je l'ai pas acheté. Il euh, a rien. Tu vois ce que je veux dire On s'en bat les couilles. <rire> tu sais, y'a déjà une petite. Ouais, euh, franchement, attitude de fan. Euh, ouais, t'es fan. Moi <rire> non, je suis pas fan, monsieur Je n'ai pas acheté, je n'ai pas streamé Mais c'est pas grave Donc en attendant, ça, ça marche euh, 37 000 likes euh, Hallucinant, frère J'ai jamais vu, eu un tweet qui a eu ça Jamais eu un tweet qui a eu ça Il y a même eu Et moi, c'est ce que j'appelle les journalistes poubelles euh, Des journalistes qui ont fait des articles Dans 20 minutes Dans Public Dans Star Magazine Des trucs, euh, de, de, de, des trucs nazes, là, comme ça Weshden ouais, euh, traite euh, quelqu'un de gros bouffon Elle le renvoie dans les cordes Ah ouais <rire> Putain, vraiment, gros euh, je suis abasourdi. <rire> Je suis abasourdi. Et vraiment, si vous voyez mes mentions, c'est marrant parce que déjà, il y en a vraiment, mais genre, 5 à la seconde. C'est... regardez, moi j'utilise TweetDeck, J'utilise Tweet Deck. deck. Euh, voilà, bah, regardez, par exemple, un en direct, voilà, un en direct, il a pas de... Euh, Toi, t'es qui d'abord pour juger la musique de Weshden T'as un compte certifié, mais personne ne te connaît. Ouais, j'avoue. <rire> voilà c'est tout. Bon il y'a des gens qui, qui, qui essayent de me clasher mais ils disent des trucs vraiment nul lâché Et euh et voilà mes mais, mais, mais, mais, mais mentions c'est que ça Mais après si je vais être honnête Il y en a aussi qui l'ont insulté elle tu vois et ça, et ça c'est peut-être pas ouf tu vois C'est bon frère c'est un petit peu Moi j'ai juste voulu vaner. et après j'ai pas supprimé Parce qu'en fait si j'avais supprimé on m'aurait dit Ah tu supprimes t'assumes pas et tout Moi j'ai fait c'est bon frère à fond je m'en bats les couilles Mais vraiment quand je vous. Hey, les mentions ça n'arrête pas Vraiment Si je vous montre le tweet euh, En question, c'est-à-dire lui, euh, j'ai jamais eu regardé le tweet a... Bon forcément full citation etc. Euh, 2 millions, euh, 200 mille impressions, c'est euh, hallucinant, 2 millions, 200 mille impressions. Et donc mes mentions, c'était vraiment un mix, je vous le dis, entre euh, des meufs, des hattes avec 22 chiffres dans le pseudo, tu vois, Antoine, 24, 74, 58, 67, t'as l'impression, que c'était son numéro de sécu, donc des rebeux, des renois, ainsi que euh, des mecs en crop top, et je rajouterai quand même euh, des fans de K-pop. Et donc vraiment mon tweet, il a fait un conglomérat de gens qui ne s'aiment pas à la base, qui ne peuvent pas se supporter, ces gens-là se sont associés pour m'insulter mes morts <rire> Ah vraiment ils se sont associés vraiment tous là ils, ils, ils ont essayé de <rire> vraiment j'étais mort de rire mais vraiment par contre il y, y a vraiment vla les mecs qui ont essayé de m'attraper c'était trop marrant vraiment c'était trop marrant mais après encore une fois euh, c'est pas grave moi je m'en fous elle a, elle a eu totalement raison de me traiter de bouffon moi j'ai juste essayé de vanner un petit peu elle l'a vu elle a répondu puis voilà c'est bon c'est Twitter on en reste là frère on va pas faire une analyse psychologique de 50 ans et euh, croyez-moi s'il y a bien un gars qui n'est pas à la recherche de buzz euh, excusez-moi c'est bien moi. moi je suis pas à la recherche de buzz moi je fais ça pour rigoler pour essayer de trigger des gens après ça a fait un buzz parce que elle a répondu mais le reste du temps je m'en bats les couilles ce n'est pas le but tu as apporté pa la paix dans le monde devant l'ennemi commun non mais non mais c'est pas un ennemi c'est juste un petit peu qui sort son album après le fait que j'aime pas l'album c'est autre chose le fait de ne pas l'avoir écouté aussi mais de toute façon j'ai déjà eu cette discussion avec le motif quand j'ai fait ça encore au libre les zumba euh, pff, les zumba euh, que t'écoutes en voiture euh, pour, ou, ou entre copines ou pour des TikTok euh, je vais dire que c'est c'est pas la musique qui m'intéresse le plus, quoi. <rire> hey, mais vraiment, par contre, j'étais avec mes potes. Et, euh, attends, attends. Et, et Et cette photo, donc c'est-à-dire cette photo, elle résume littéralement comment j'étais. Donc ça, c'est mon téléphone, il est pété en haut à gauche. Et genre, j'ai mis j'étais là comme ça, avec... Euh... Bon, je vous fais pas un dessin. Et j'étais trop fier, hein, j'étais trop mort de rire. Maintenant, j'avoue, j'ai voulu faire le bouffon. Parce que ça, elle m'a traité le bouffon, j'ai voulu faire le bouffon. Et j'avoue que je me suis dit, mais ça aurait fait forceur, donc, donc je vais pas le faire. Mais je me suis dit, ok, donc j'ai dit que son album était naze sans l'avoir écouté. Elle m'a traité de bouffon pour ça. Et je voulais faire une vidéo troll, première écoute. Je vais pas le faire. Mais je te jure, le niveau de. Eh, hey, là, concrètement, ça s'appelle essayer de jouer au con avec un cinquième Dan. Euh, je suis un cinquième Dan, moi. C'est-à-dire que je suis vraiment un débile. Genre, tu veux jouer au con avec moi Je pense que je peux être beaucoup plus con que toi. Tu vois ce que je veux dire et, euh, et, et, et non, même si vous me dites fais-le, je vais pas le faire. Je vous, je vous l'annonce, je ne le ferai pas. Parce qu'encore une fois, je ne suis pas à la recherche de buzz. Troll un peu, tout ça, machin, c'est marrant. Maintenant, elle l'a pris un peu mal. Je peux comprendre. Je vais pas insister, frère. Tu vois, tu vois ce que je veux dire C'est bon, c'est pas grave. On passe à autre chose. C'est pas grave. Au calme. Hein après, de toute façon, regarde là, on parle, vous êtes nombreux. Puis après, quand je vais aller sur un jeu ou quand je vais faire un truc, vous allez tous des guerres pires Je vais retourner dans mon anonymat et mes bons petits 400-500 viewers. Et la vie sera belle! La vie sera belle! Dans mon petit décor. Euh... <rire> après, là, je suis en train. Là, là, franchement, je vais te dire un truc. Je, je, je l'avais fait avec Calf déjà, le même tweet, ouais, Calf c'est poubelle, euh, alors que pas écouté euh, une seconde, où je l'avais dit en dessous aussi. Franchement, je préfère me taper la Team Weshden donc le conglomérat de gens, euh, des, des, des mecs en crop top, des cap pop stand des meufs, euh, et de temps en temps quelques mecs chauds, euh, quelques, quelques trentenaires. Je préfère ça plutôt que ce soit Damso qui m'ait répondu, et que je me tape les fans de Damso, et leur masturbation intellectuelle qui serait venue me faire en euh, euh, parce que j'ai dit que Calf c'était nul. Oh Oh, vraiment Si, eh, si ça avait été les fans de Damso, oh, les problèmes. Ouais, tu comprends pas Calf euh, c'est trop... Euh... <rire> La musicalité, il teste des choses, vous, vous aimez que Zumba Café En fait, si vous aimez pas, c'est parce que vous comprenez pas C'est pas Damso, c'est William <rire> Alors la vie de ma mère que je préfère taper les la team Weshden que les fans de Damso Les, les, les fans de Damso gros ça m'aurait <rire> Ça m'aurait fatigué en deux secondes, ça m'aurait fatigué très très vite tu vois ce que je veux dire Bref encore une fois euh, du coup je tiens à le dire euh, C'était une vanne, cherchez pas de buzz, elle a bien eu raison de me répondre ça Moi à côté il y a pas de problème, je vais pas supprimé parce que sinon elle me dirait oh, tu supprimes machin etc euh, Je l'ai pris en rigolant, les gens qui tryhardent les réactions, qui insultent vous êtes vraiment des blaireaux Et puis on passe à autre chose tout simplement euh, Il y a quelqu'un quelqu quelque chose à vous dire, c'est un message pour finir un peu, tu vois, euh, sur les insultes, sur ceux qui m'ont insulté pour un album de musique euh, alors, attends, tac Allez viens, viens, dis-moi ça en face, ramène-toi On va voir, c'est qui le vrai homme hein c'est qui qui assume ses paroles là hein, viens là Viens on va voir c'est qui le meilleur à la bagarre, ramène-toi, ramène-toi petit fils de pute Allez viens, viens tu veux quoi, t'as un problème Allez viens, facile de parler derrière son écran hein, hein ah, on va voir c'est qui la salope, allez viens. <rire> tu vas te faire soulever alors. Effectivement, il y a des gens qui ont mis... Euh, qui ont mis, euh, enfin comment dire, qui ont, qui ont supposé que effectivement euh, Feneu voudrait peut-être me baiser ma mère. Alors je tiens à rappeler que je suis une personne fragile qui regarde le sol quand il marche dans la rue. Et que c'est ce tweet où on m'incrimine, c'est pas moi qui l'ai écrit, c'est un pote à moi, moi j'étais en train de dormir. J'ai rien fait. Et même si j'ai rien fait, je m'excuse. Désolé, monsieur Feneu. J'y suis pour rien. J'ai une descente d'organes. Et de toute façon, si tu viens me voir, je me mets à poil. Voilà, hey, oh, j'ai sorti mon arme secrète. Tu peux pas frapper un mec à poil. Je me mets nu et je crie. Voilà. Je. Mon zab il va zigoter. Et je vais crier. Voilà. N'essayez pas de m'attaquer. Laissez-moi tranquille. Dans ma ville. <rire>